Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la dégustation numéro 29, le Pure Cush. Gratiosité de mes quatre bons amis, Thomas, Charlot, Antoine et Olivier. Euh, écoutez, aujourd'hui, euh, j'ai fait euh, des provisions. Euh, J'avais la crainte là, que la SQDC allait fermer. Donc, euh, on va ouvrir ça bientôt ensemble. J'ai un cadeau d'un abonné. Et puis, j'ai deux paquets là, euh, que je me suis procuré euh, en attendant le facteur. Euh, mais on sait maintenant là, que le facteur ne nous livre plus à la porte. Il nous met toujours le petit carton. Et puis, il faut se déplacer là, au bureau de poste pour récupérer euh, nos produits. Euh, C'est des euh, procédures là, pour protéger euh, les facteurs <coughs> du fameux virus. Donc j'ai mon instrument ici, mon petit cutter, on va ouvrir ça ensemble. Je vais vous parler rapidement euh, du Pure Couche. Écoutez les boys, vous savez très bien comment j'ai donné beaucoup de compliments à votre euh, cannabis. Parce que Charlot, Antoine, Thomas et Olivier, ils m'ont envoyé 6 variétés de cannabis. Euh, mais celle-là les gars, le Pure Couche, là... Euh, j'ai l'équivalent de joints ici. Là, je vous en remercie vraiment beaucoup. Mais le Pure couche là, c'est le moins beau. C'est vraiment euh, le, le, le moins bon de qualité. Les autres, je les ai vraiment mis sur un piédestal. Euh, j'ai vraiment pas chialé sur les quatre premières vidéos que j'ai faites, les boys. Mais celle-là, si vous voulez que je sois vraiment critique, euh, moins de tricônes. Euh, L'arôme... Euh, la ronde, j'ai pris un petit truc pour la ronde. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit de rouler le joint et puis d'aspirer sans qu'il y ait de feu, sans qu'il soit allumé. Euh, j'ai peut-être un peu ressenti le lila qu'on nous décrit ici là, dans des descriptions. Troisième prix en 2014 euh, au concours High Time. Euh, ensuite de ça, souvent c'est du THC élevé. En général, là, ça tourne aux alentours de 19% pour le pure couche. Je vais allumer ça. Il goûte plus le couche que, que ce que je sentais. Peut-être que ça faisait un petit peu longtemps là, que je l'avais reçu. Euh, par hasard, j'ai fait une nouvelle procédure pour le Boveda. Euh, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Là. Euh, y a des, le cannabis est dans un contenant comme ça, dans un ziploc. Puis j'ai mis le Boveda à l'extérieur. Et puis on dirait là, que ça fait un petit peu d'humidité. Puis les terpènes, ça n'aille pas. Donc euh, j'ai mis le Boveda à l'extérieur dans un autre sac. Parce que je suis satisfait là, comme ça. Euh, vous ferez vos propres tests. Euh, C'est mieux que je pensais. C'est mieux que je pensais, mais euh, floral, hein, ça goûte vraiment floral. C'est <coughs> vraiment le lilas floral. Ouais, là, je commence à comprendre ce goût-là. Euh, je l'ai déjà goûté ailleurs. Puis là, je comprends vraiment que c'est le lilas. Ça se peut-tu que ce soit le Linalol? Euh, là, je comprends. Je l'associe maintenant. Avec une petite affaire de cariophilène. C'est pas mon préféré. Euh, vraiment, dans les quatre premiers, il y en avait vraiment deux là, que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Euh, le Pure couche le Boys, ça serait pas le gagnant. Et puis... Euh, encore une fois les gars, je suis vraiment content du cannabis que vous m'avez envoyé. Vraiment les quatre premières variétés, c'était vraiment super, super. Euh, c'était du grill. Euh, une coche en bas de Broken Coast. C'était vraiment exceptionnel. Celui-là ici, euh, visuellement, euh, visuellement, le goût, euh, c'est encore un peu personnel, sur le goût. Mais visuellement, euh, c'est vraiment euh, le plus bas de gamme, OK? Euh. Et de, loin, et de loin, les quatre autres vraiment étaient vraiment distancés là, de celui-là, le pur couche. On rouvre ça. Euh, Je suis vraiment curieux, moi. On va commencer avec le cadeau. Merci encore, hein, les gars. Il va me rester seulement une variété, les boys. Et puis, c'est du... Euh Cookie quelque chose. Euh, J'y ai déjà goûté, puis il me reste un joint. Et puis, euh, je le trouve vraiment très intéressant, ce dernier cannabis-là, les gars. Euh, je vais vous dire le nom, là. Cookie Cush, Donc, euh, ça va être la dernière. Quand même très intéressant le goût du cookie-couche. ok donc gagnant à troisième place en 2014 et puis je crois là que c'est un phénotype de couche j'ai pas vraiment trouvé de beaucoup d'informations sur le, les croisements pour en arriver au pur couche Et puis c'est reconnu pour euh, enlever les douleurs. Euh, je sais pas si c'est justement les douleurs musculaires. Mais euh, très apprécié dans le médicinal. On ouvre ça. Cadeau d'un abonné. Je sais pas c'est quoi. Il y a un message, une lettre. Alright, ça va bien. Je ne l'avais pas assez coupé. Je voulais être sûr de ne pas euh, passer à travers. Ça, c'était vraiment hermétique pour l'odeur. Hey, tu l'avais même pas scellé. Alright. J'ai hâte de voir ça. Alright, je vais lire ton message. C'est une lettre d'amour, ça là, là. Oh oui, c'est une lettre d'amour. É... Salut, Winman. Petit échantillon de Juicy Jack. Un mix de Juicy Fruit et Jack RR. C'est un hybride dominant. Cette Je n'ai pas le taux de THC exact. Mais je crois que c'est entre 20 et 25. À toi d'en juger. PS. Pas la meilleure batch que j'ai déjà eue. Mais ça reste un bon sativa pour moi. J'aimerais rester un donneur anonyme. Merci et enjoy. Lâche pas tes capsules. sont très agréables. Donc, euh, j'ai pas le nom de la personne. Il veut rester anonyme. Ben, un gros merci à toi. Et puis. Euh, le, le, le, le chose, n'était était même pas ouvert. Il était même pas scellé. Il était ouvert. Donc le cannabis, ça il est sèche. Ton, le boveda, il a tout perdu. Euh, il, il est tout sèche. T'as oublié de le sceller. Un gros merci au euh, donneur anonyme. On va faire une vidéo là-dessus. Je mets ça de côté. On va réallumer le Pure Couche. Donc ça, c'était quoi la variété? Il me le dit là. Un Sativa de Juicy Jack. C'est un mix de Juicy Fruit et de Jack R. Juicy Jack. Juicy Jack. Un sativa. Alright. Juicy Jack. J'ai hâte d'essayer ça. <coughs> J'ai fait deux commandes, puis, euh, je me rappelle, là, de trois produits que je vais commander, que j'ai commandés, mais il y en a peut-être deux, deux autres que je ne me souviens pas. Mais je pense que c'est des, des produits que j'ai déjà essayés. Euh, je pense que j'ai déjà commandé, là, euh, un produit de EXO à 20$. Euh, je ne me souviens plus de quel, on va le voir ensemble. Et puis, c'est une vidéo que j'avais faite à mes débuts, donc, euh, Beaucoup de gens m'ont demandé là, si j'allais faire des vidéos, ben oui, on va peut-être voir l'évolution du cannabis, voir s'ils sont, sont améliorés. Euh, puis on sait que je pense que le produit que j'ai à 20$, c'est un produit que j'avais payé je pense 35, 36 même, euh, au début de la légalisation. Euh, les compagnies de cannabis se sont ajustées au marché euh, au cours là, de l'année et demie qui vient de passer. Donc, depuis la dernière année, là, il y a eu des baisses de prix euh, pour les euh, 3.5 grammes. Hein? Les contenants là, de 3.5 grammes. OK. Le suspense est terminé. On rouvre ça, les gars. C'est moi. C'est payer ça. Merci à mes Patreons qui m'encouragent à tous les mois. Euh, C'est grâce à vous. Là, ça, ça me facilite. Euh, ça me facilite la tâche d'acheter des cannabis, des fois un peu dispendieux. Merci à tous les abonnés qui me supportent. Merci à mes Patreons. Vraiment. Là, euh, un gros merci. Euh, C'est un gros support, ça. Le, le 3$ par mois, 5$ par mois. Un gros merci. Ben je pense que c'est.. Non. Produit du bon. Le Glueberry. Un nouveau produit, ça, la le SQDC, les boys. Le glueberry. Euh, vraiment hâte de voir ça. Je ne sais pas si ça a rapport avec le euh, GG4, le Gorilla Glue. Euh, Peut-être que ça va avoir rapport aussi comme le Monkey Glue. 17,6 de THC. blueberry. Est-ce que c'est du bon Select? Ou c'est seulement du bon? Du bon Select. Donc, euh, on pourrait peut-être avoir quelque chose de bien là-dedans. Euh, vraiment hâte, là, vraiment hâte de voir ça. Le blueberry. Je pense que je m'en ai acheté deux. Euh, j'ai pris une chance d'aimer ça. Et puis, euh, comme je vous ai dit, j'ai fait des provisions. Exactement, deux fois la même chose, j'ai vraiment risqué, euh, jamais j'aurais fait ça avec euh, des produits Tweed, de Canopy, euh, mais Blueberry, du bon Select en général, euh, l'arôme c'est quand même bien, euh, j'aime les arômes de High Park, High Park qui font euh, du bon, du bon Select, j'aime aussi les arômes de Afria qui font Riff, Broken Coast. Good Supply. Le Marley Natural. Un autre nouveau produit à l'excuse de... est de dernièrement? Le Marley Natural. Donc... Euh, Je pense que ici, c'est du Blue Dream, les boys. C'est du Blue Dream, c'est indiqué euh, sur le a, Habituellement, ils ne nous indiquent pas la variété sur le a. Je suis en train de chercher le taux de THC et puis là, c'est écrit Blue Dream. Euh, je trouve ça très intéressant, très euh, gentil, logique, qu'ils nous écrivent la variété sur le pot. C'est-tu gentil, ça euh, Marley Natural, si je ne me trompe pas, là, ça vient de Peace Natural. Euh, qui appartient à la bourse Stock Market. Je ne peux pas trouver ça, Peace Natural. Mais Peace Natural, ça appartient à Chronos Group. Euh, et c'est eux, Chronos Group, là, qui se sont associés euh, à une compagnie euh, de bière euh, pour éventuellement faire de la bière au cannabis. Donc, Kronos, C-R-O-N-O-S. Je pense que ça ici, Marley Natural, ça appartient à Peace Natural. Peace Natural à Chronos. C'est du Blue Dream, on sait pourquoi Blue Dream, euh, plusieurs compagnies euh, le fabriquent, le produisent. C'est parce que ça donne beaucoup, beaucoup de cannabis. Euh, et c'est quand même assez facile à produire. Donc, euh, c'est un bon vendeur, le Blue Dream. C'est pas là, un, un produit avec du cariophyllène. Euh, c'est vraiment très, très agréable au goût. Et euh, c'est très rentable. Donc, c'est pour ça là, que toutes les compagnies se lancent dans le Blue Dream. C'est la guerre au Blue Dream. De, mais à un moment donné, s'il y a trop de Blue Dream, euh, il va y avoir un joueur euh, qui va être perdant. Euh, à un moment donné, il va rester un, un, un Blue Dream sur la tablette, le, le moins populaire. Donc, ça va être très intéressant. Un autre nouveau produit. Euh, comme je vous dis, j'ai des produits que j'ai déjà essayés dans ces sacs-là. Euh, mais là, présentement, c'est des nouveaux donc ici, je pense que j'ai rien. Je regarde parce que je pense que j'ai commandé un produit euh, qui était en enveloppe. Donc euh, c'est plus mince. Et avec toutes ces bulles-là à l'intérieur, je ne voudrais pas euh, jeter une petite enveloppe par erreur. Vous voyez là avec tous ces sacs-là à l'intérieur. C'est pour ça qu'il euh, faut faire des doubles vérifications. Surtout que j'ai fait deux commandes. Alright, ça c'est bon. Ah, le pure couche, euh, il, est, il est meilleur que son look. Euh, il est meilleur que son look. Mais c'est vraiment. Euh, J'espère que c'est lui qui a été vraiment le moins dispendieux. Euh, ça, c'est facile à dire. Là. Je, je, le pure couche que vous m'avez envoyé, les boys c'est euh, malheureusement, je ne sais pas c'est lequel des quatre gars qui me l'a envoyé euh, je ne sais pas si vous avez fait des gageurs là-dessus les boys mais pure couche euh, très satisfait mais c'est le moins bon présentement sur les cinq variétés que j'ai essayé de vous les boys pour la qualité il est très bon il est très bon il est très bon il est très bon man Alright, Il est plus lourd, celui-là. Je ne sais pas si j'ai acheté des produits en double. Mais je pense que j'ai acheté un produit en double ici. Le blueberry. Je pense que c'est la seule, la seule variété que j'ai fait ça. OK, on va ouvrir ça, les boys. Donnez un pouce hein, si vous aimez la vidéo. Ça m'encourage à, à continuer. Et puis YouTube euh, va montrer ma vidéo à d'autres personnes si vous mettez un pouce. Allez vous acheter un t-shirt de Winman. J'attends le facteur, c'est écrit dans le dos. 35$, livraison incluse. T-shirt de qualité, les boys. Ok, ça part déjà bien. Un produit que j'ai déjà essayé. Quand même assez dernièrement. Euh, 19$ pour un 3.5$. Et j'ai nommé le. Purple Berry, quand même il est cassé en parle. c'est en blanc sur euh, turquoise. Oh, 7,73% de THC. 7,73% de THC. Ça, c'est perdre à la loterie SQDC. Bro... Je vais être obligé de le mélanger, man. Je vais être obligé de mélanger ça. Je vais fumer un joint. Euh, pour la vidéo, je vais faire une vidéo. Blueberry, 7.73. Euh, je vais essayer de fumer ça bien à jeun en revenant du travail. Après une grosse journée de travail. Euh, Puis ça, on va pouvoir comparer ça, 7.73, avec le 8.37, le milligramme pour la pelule. Euh, le 8.37, la pelule la capsule que j'avais essayé, que j'ai fait la vidéo. Je considérais ça à un 10% de THC, mais est-ce que 8.37 mg voudrait plutôt dire 8.37% de THC ou ça n'a pas rapport? On sait que Winman a appelé la SQDC à ce sujet. On était supposé d'avoir une réponse en courriel. C'est comme ça avec la SQDC. On a de l'espoir avec la SQDC mais ça, ça l'évolue pas. Ça n'évolue pas, malheureusement. à pas de tortue. C'est au ralenti. Euh, je l'attends toujours mon courriel, ma belle. J'attends toujours mon courriel. Euh, ça, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. J'avais confiance en toi. Euh, cet appel-là téléphonique n'a pas été filmé. Euh, essayez pas de chercher la vidéo. Euh, la fille, elle avait bien, bien de la misère ça, ça, je peux pas, je pouvais pas je pouvais pas faire ça là euh, c'était pas euh, c'était elle a bien essayé puis là j'attends toujours j'attends toujours, j'étais sûr que j'allais avoir une réponse, tu comprends-tu? Euh, non donc le 8.37 la petite pelule, est-ce que ça ressemble à du 7.73 THC donc euh, on va voir ça euh, Purple Berry, 19$, pas dispendieux. Puis j'avais aimé la l'arôme. Euh, j'avais trouvé là, que c'était comme un genre de... de Bayou de qualité. Un genre de, de Bayou un peu différent. Alright les boys. Oh! Ça, j'ai été capable de l'avoir. Euh, grâce à un abonné qui m'a écrit sur Instagram, le Rockstar de Soleil. Hein? Euh, pas trop cher ça je pense pas trop cher j'ai pris une chance euh, déconnecté qu'on appelle le déconnecté c'est du rockstar à l'intérieur euh, je n'ai jamais essayé ça a été très très très difficile à voir ça j'ai été capable d'avoir ça euh, sur le site de la SQDC et avec le facteur quel taux de THC qu'on obtient je pense qu'on est supposé d'avoir en haut de 15, maximum. Euh, entre 15 et 25, ou je sais pas trop. Mais c'est quand même en haut de 15, s'il vous plaît. 17,06. Donc, 17%. Euh, je suis content. Je suis content d'en avoir. C'est. faut savoir le prix de ça, euh, le Rockstar. Euh, le Rockstar, le Rockstar de Soleil. Hein? Soleil. S-O-L-E-I. -E hein? Soleil, ça appartient à qui, ça, donc? J'ai un blanc, là, j'ai un blanc. cest encore encore euh, Afria? OK. Comme ça. On va écrire Soleil. J'ai toujours Soleil. Euh, la misère à enlever le L. Soleil, Soleil. C'est un drôle de nom. Euh, OK, ils ont beaucoup de joints pré-roulés, eux autres. Hey, 18 et 50. Entre 16 et 26. J'ai eu 17. Je ne suis pas chanceux. Vraiment pas chanceux. Est-ce qu'ils mettent les taux de THC les plus bas sur Internet? Euh, je ne le sais pas. Mais là, 16 et 26. J'ai eu 17. Euh, berry. Euh, purple Berry. J'ai eu 7.73. Vraiment très très bas. Donc, ce lin, là ça appartient à qui? Ça appartient à Afria. Donc, Afria, euh, ça roule. Et puis ça ici, c'est le Produit d'Exo que j'ai. Non, encore du bon. C'est-tu deux fois le même encore lui aussi? Afghani Cookie. Euh, je l'avais déjà aimé, je l'ai déjà essayé l'Afghani Cookie. Donc, euh, je l'avais acheté pour avoir plus de variété. Alright, j'ai une enveloppe, puis je me souvenais plus, euh, je sais même pas c'est quoi l'enveloppe. C'est-tu du monkey glue que j'ai acheté? Je pense que c'est du monkey glue. Ouais, une enveloppe monkey glue de monkey glue. Euh, monkey glue, c'est un peu du Hawaii Break, là, un peu euh, manqué. J'adore le Hawaii Break de Riff. 14.54. En bas de 15 pour un fumeur. Euh régulier, euh, c'est plat, c'est plat. Pour un fumeur régulier, on aime avoir 15, euh, minimum, minimum. 14.54, le facteur n'est pas gentil avec moi. Alright, on enlève le plastique. Mais c'est ça qui termine la vidéo. Donc, euh, pour les curieux, là, il va y avoir le Marley Natural, il va y avoir le Glue. Berry, c'est ça le Blueberry? Je ne vois plus rien, man. je ne vois plus rien que ces lunettes-là. Le Blueberry, exactement. Le Blueberry, est-ce qu'on a dit tout THC? 17.6, ce n'est pas écœurant. Donc, euh... et puis le fameux déconnecté. On a-tu hâte d'essayer ça? J'ai vraiment hâte d'essayer ça, les boys. Et puis ceux là, qui sont des fanatiques de Winman, euh, même si on a déjà essayé le afghani cookie et le purple berry. J'espère que vous allez être là, là pour écouter ces vidéos-là. Il va sûrement avoir des petites annonces, des petites anecdotes euh, à vous raconter pendant cette vidéo. Allez vous abonner à mon weed indie comment sur mon Instagram. Achetez-vous un t-shirt. Les boys, il n'en reste pas beaucoup. Il reste juste des larges. Je pense qu'il reste quatre t-shirts. Euh ça fait un bon là, deux semaines là, que je n'ai pas vendu de t-shirt, si ce n'est pas un mois. Euh, allez aussi sur mon Patreon, 3$ par mois pour avoir euh, des vidéos d'avance. Un pouce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!